Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour qui restent dans le cadre des élections législatives et cette fois dans la deuxième circonscription puisque notre invité ce soir est candidat. Dans cette seconde circonscription, il s'agit de Steve Rouillard Siroderf. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chingan. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors vous n'êtes pas un candidat nouveau dans cette seconde circonscription. Vous l'étiez déjà en 2017. Qu'est-ce qui a motivé cette nouvelle candidature cinq ans plus tard? Alors ce qui a motivé ma, ma candidature cinq ans plus tard, effectivement, c'est le fait que nos élus locaux euh, aient trahi le peuple guadeloupéen. Et j'ai voulu apporter. Euh, euh, d'autres propositions que celle euh, qui était euh, actuellement en cours dans notre place, classe euh, politique. Alors, quand vous parlez de, de trahison, quels sont les sujets sur lesquels vous pensez que les élus, et j'imagine les parlementaires qui étaient euh, jusque-là en place, ont, ont trahi la population Effectivement, les, les, les parlementaires ont trahi la population. Euh, par exemple, euh, souvenez-vous, M. Chingan, euh, ils ont voté... Euh, toutes les lois scélérates de Monsieur Macron, ils ont voté le pass vaccinal, ils ont voté le passe sanitaire qui est à l'origine de la suspension de, de nos soignants et je trouve ça vraiment scandaleux et j'ai décidé de m'engager pour faire avancer les, les choses dans le bon sens pour la Guadeloupe. Il y a d'autres exemples que vous pourriez citer, que vous regrettez finalement cette mandature, la façon dont les choses ont été gérées alors effectivement, il y a aussi la, la réforme des retraites pour laquelle euh, euh, je n'étais pas d'accord. Et euh, d'ailleurs, notamment, le, le président de la République prévoit d'allonger la date de départ de la retraite à, à 65 ans. Et euh, je suis contre ce, ce, ce, disposi ce, ce dispositif. À la limite, euh, euh, je, je comprendrais que l'âge légal de, de départ à la retraite soit, soit à 62 ans. Ouais. 65 ans, par exemple, c'est un, une disposition qui est complètement injuste pour notre peuple. Si vous êtes élu euh, député de cette seconde circonscription, euh, quel sera votre positionnement au sein de l'Assemblée nationale Alors moi, mon objectif, c'est d'intégrer un groupe outre-mer, parce que je veux défendre l'intérêt des Guadeloupéens, défendre, euh, si vous voulez... Euh, est un relais, un médiateur entre le local et le national. Et euh, si le peuple me, me fait confiance, j'intégrerai un groupe euh, libre et éclairé. En tout cas, je ne serai pas... Euh, je ne pas euh, dans le groupe En Marche, mm -hmm. ni euh, la France Insoumise, car euh, je suis très déçu par M. Mélenchon qui a appelé à voter pour M. Macron. Et je ne siégerai pas non plus au Rassemblement National, car euh, euh, même si effectivement... Euh, à titre personnel, j'ai voté pour eux au deuxième tour, mais je je, je, je ne suis pas d'accord avec certaines de leurs idées, notamment celles concernant. Euh l'immigration et euh, la préférence nationale. Oui, c'est difficile de se positionner. C'est vrai que ben justement, votre regard sur euh, les votes euh, de l'élection présidentielle en Guadeloupe euh, au premier tour et au second tour, comment vous l'analysez Non, j'analyse sur le fait que le peuple, en fait, voulait sanctionner Monsieur Macron et sanctionner euh, la classe politique euh, telle que les GUSR, euh, le PS, qui, euh, qui soutenaient la, la, la politique de Monsieur Macron. Euh, je pense pas que euh, pour ma part que le peuple guadeloupéen a voté euh, au deuxième tour en, en adhésion aux idées de Marine Le Pen. C'était pour contrer les idées de, de M. Macron et moi je trouve que c'est une bonne chose. On a, on a voulu montrer clairement notre, notre désapprobation sur oui. euh, cette politique euh, scélérate. Vous, vous avez, je crois, l'investiture du, du GPRG. C'est un, un nouveau parti hein, qui se fait jour ici en Guadeloupe. Mais comment se positionne-t-il Puisque d'autres candidats se réclament plutôt de la, la tendance euh, Mélenchon, entre guillemets. Alors, le, le, le GPRG, c'est un parti, euh, euh, si vous voulez, qui a pour ADN de défendre les intérêts des Guadeloupéens au-delà des, euh, des convictions, euh, euh, je dirais, politiques partisanes de ses membres. D'accord. Euh, Ça vous donc, laisse une certaine liberté, tout malgré tout, de penser. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de la pensée unique. Mm -hmm. Il faut qu'on sorte des, des dogmatismes, des dogmes, des dogmes où il faut absolument faire comme le parti a décidé. Et d'ailleurs, dans ce parti, vous avez des personnes issues de la gauche, de la droite, vous avez même des personnes issues de l'extrême droite. Moi, pour ma part... Je suis autonomiste de gauche. Donc, et euh, si vous voulez, tout ça, le, euh, encore une fois, le, le but du de, de, de, de, de parti, c'est de vraiment défendre les intérêts des Guadeloupéens. Alors, je vous entendais le faire, puisque vous êtes candidat à l'Assemblée nationale. Mmh. Sur quel grand sujet, sur quel grand chantier, avec quelles propositions Alors, moi, mes, mes, mes propositions sont fortes, c'est la suppression des taxes sur 120 produits de consommation courante dans les supermarchés, de manière à faire baisser les prix. Euh, je propose aussi l'instauration d'une prime de 200 euros exonérée. De de charges pour les salariés de manière à compenser l'augmentation du, du, du carburant. Ce que je propose aussi, c'est la diminution des charges sociales pour les dirigeants de société. Parce que je donne un exemple, Monsieur Chingan, lorsque vous êtes président d'une ce qu'on appelle société anonyme simplifiée, oui. il faut savoir que lorsque le, le président prend un salaire de 1000 euros, il est taxé à 900 euros. Oui. C'est vraiment une injustice, M. ce chingant, et ce, ce, ce dispositif porte atteinte à la compétitivité de, de nos petites entreprises. Et Donc, il faut diminuer les charges sociales pour les dirigeants de sociétés société, de menaces qui ne dépassent pas les 25%. Et l'autre élément, euh, en tout cas, que je proposerai dans le cadre d'une loi, c'est la réforme de l'octroi de mer, car cette taxe alourdit le porte-monnaie des Guadeloupéens, euh, alourdit euh, les charges euh, et la compétitivité des entreprises galoupennes. alors qu'il faut savoir que... En même entre... temps, temps elle sert aux collectivités locales. Tout à fait. Donc, il faudra prévoir un dispositif de manière à compenser ce manque à gagner en taxant, notamment, par exemple, des produits importés, manufacturés, comme le tabac, bah, c'est justement l'objet de, de l'octroi de mer. Alors, il faut savoir qu'il y a deux octrois de mer. Oui, bien il y a sûr. Deux de mer. Et moi, ce que je propose, c'est de supprimer l'octroi de mer régional qui est payé par les entreprises euh, locales. Très bien. D'accord, vraiment. Alors, euh, question économique, on l'a entendu. Euh, question, euh, effectivement, de, de, de pouvoir d'achat, vous l'avez dit il y a également ces questions liées à la santé. Chez nous, euh, à, aux questions liées bah, déjà encore et toujours sur la question de l'eau. Là aussi, vous avez des propositions. Alors moi, ce que je propose concernant la santé, effectivement, c'est la réintégration immédiate de nos soignants qui soient indemnisés euh, pour les huit mois de salaire pour lesquels ils n'ont pas été payés. Il faut un accompagnement de l'État euh, pour financer une, euh, nos, nos hôpitaux, nos mmh. cliniques euh, car on, on a énormément de retard en matière d'investissement en matière de investissement, en matière de, euh, de, de, de moyens, moyens oui. euh, euh, personnels pour accompagner nos, nos établissements concernant l'eau euh, mon idée c'est euh, demander à l'État et euh, monter un, des dossiers euh, financés par l'Union Européenne pour qu'on obtienne le financement de 1,2 milliard d'euros pour financer la rénovation okay. euh, de nos réseaux d'assainissement, de, de distribution et de production d'eau. Et vraiment, j'ai vraiment pour objectif que l'État... Euh, euh, finance euh, ce, euh, Mais ce plan. Ça devrait être une priorité, selon vous, pour l'État, que de réparer ces canalisations, en tout cas. Oui, il faut, il faut que l'État réinstaure la confiance des Guadeloupéens et euh, pour cela, il faut qu'il euh, fasse jouer la solidarité nationale, d'autant plus, M. que qu'avec euh, fonds européens on peut lever euh, des fonds financiers qui permettront... Euh, que euh, au moins 60% de ces investissements soient financés par l'Union européenne. Très bien. Alors, euh, une question également, vous en parlez beaucoup de l'État, euh, comment améliorer peut-être, euh, comment jugez-vous déjà euh, cette relation que nous avons, nous les Outre-mer, avec, euh, avec l'État alors effectivement, on, on fait face à un, à un état central. Euh, pour ma part, euh, c'est ma conviction personnelle, euh, je suis pour que la Gaulle prenne plus de responsabilités, plus d'autonomie, euh, que nous ayons plus de champs de compétences de manière à ce que nous puissions décider localement mm -hmm. sur certaines compétences, par exemple en matière de fiscalité, oui. en matière de santé, même en matière d'éducation. Je pense que l'État central ne prend pas des dispositions qui sont forcément adaptées à, notre, à nos spécificités à la Guadeloupe. Très bien. Alors aujourd'hui vous, vous entendez en tout cas cette volonté des élus. Vous avez parlé d'un groupe d'outre-mer. Euh, vous seriez prêt à, à siéger dans, dans, dans, dans ce groupe, quelles que soient les, les couleurs, les tendances politiques. Tout à fait. Encore une fois, ouais. M. Chingan, ouais. euh, mon objectif c'est de défendre les, les intérêts des de Guadeloupiens. Je ne sais pas être dans un groupe euh, qui, euh, euh, euh, groupe national, euh, et puis bien sûr qui. Euh, qui aura des intérêts forcément divergents avec les, les Guadeloupéens et être euh, dans une situation où je serai obligé de voter des lois qui iront qui à l'encontre des, des Guadeloupéens. Alors, dans cette circonscription où vous êtes candidat, il y a la députée sortante qui vient d'être nommée secrétaire d'État à la mer. Comment vous accueillez cette nomination Oui, c'est une très bonne nouvelle pour la, la, la députée sortante. Moi, en tout cas, ce que je voudrais dire aujourd'hui au peuple guadeloupéen, euh, c'est qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner la, la députée, pour, euh, sortante. pourquoi. Euh, elle a voté toutes les lois assidérates de Monsieur Macron. Elle a voté le passe vaccinal, qui a pour conséquence la suspension de, de nos soignants. Euh, malheureusement, euh, cette candidate que j'apprécie beaucoup privilégie sa carrière, ses mandats, au détriment euh, de, du bien-être et euh, des intérêts des Guadeloupéens. et c'est je trouve ça vraiment dommage et euh, nous devons euh euh, sanctionner ce type euh, de, de, de personnes, au-delà du fait que sa nomination en tant que ministre euh, est une très belle chose, et je suis euh, très fier en tant qu'elle euh, qu'elle nous représente euh, au secrétariat à la mer. Steve Rouillard, on vous remercie. Steve Rouillard, siroderf, précisément, ah. donc candidat Merci. dans la deuxième circonscription. La loi, vous le savez, nous oblige à citer l'ensemble des candidats de cette circonscription, la deuxième donc. Don Ferrus est candidat avec Mercedes Platon, Sonia Rotour candidate avec Raymond Justine Bénin est candidate avec Bernard Pancrel, Pauline Couvin candidate avec Nadège Damoiseau, Ludovic Tolassi est candidat avec Paco Iskandar, Michel Tola est candidat avec Mathias Mixture. Christiane Delané, Clara, candidate avec Teddy Mondor, Michel Girdari Ramsamy, candidate avec Pamela Pommier, Nancy Mathias candidate avec Patrick Roclor, Paola Plantier, candidate avec Caroline Pizane. Euh, Christian Baptiste est candidate avec Natacha Gordon, Aline Cyril candidate avec Gérard Valentino Gérald Bougré, candidat avec Raymond Molia et donc Steve rouillard Siroderv, candidat avec Teddy Tonga, et Michel Maxo candidate avec Floriane Ibo. Voilà donc pour ce numéro de QSD, vous le savez, consacré en ce moment aux élections législatives. D'autres candidats vont se succéder sur ce plateau, mais d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée.